M'apporte un thé au miel. Je suis un artiste, moi, monsieur. Les gens sont à mon service. Merci, mon brave. Il y a des moments où je suis en train de perdre la, la foule. Je, je le sens. En parallèle, pour avoir combien d'oscillateurs Combien d'oscillateurs Combien d'oscillateurs Vas-y, Aftertouch. À la bouche. Attends, je vais te montrer un autre truc, tu vas voir. Euh, bon Jean-Michel, attends. J'ai vu le planning, là. Euh... Non, tu m'envoies pas la boîte aujourd'hui. Non, non, non, non, non, non, non Non, tu ne m'envoies pas la boîte Non, mais t'as vu le truc Attends, ça pèse un âne mort Non, non, non, non, non c'est une grosse machine aujourd'hui, c'est un gros, gros, gros synthé avec du bois dedans. C'est pour ça que j'ai pris un casque un peu raccord. Jean-Michel, tu vas bien Aujourd'hui, j'ai un polybrut d'Arturia. Regarde-moi cette machine, c'est juste un truc de fou. En fait, ça a l'air un peu impressionnant comme ça, mais c'est un synthétiseur qui est très très simple à prendre en main. On va retrouver sur la face avant les oscillateurs, une section mixeur, des filtres avec un gros bouton cut -off, master cut-off au milieu qui va permettre de gérer les deux filtres à la fois. Ensuite, trois enveloppes, une enveloppe de filtre, une enveloppe d'amplification, une enveloppe de modulation et, et trois LFO. Sur la droite, on va avoir nos effets, plein d'effets. Vous allez avoir modulation, delay, reverb, un séquenceur arpégiateur et vous allez voir que c'est quand même assez classe. Et au milieu, bien sûr, euh, cette section euh, qui a fait la renommée du Matrix Brut et qui a été portée sur le Poly Brut. Vous allez voir qu'avec ça, on va pouvoir fabriquer des sons de malade. petite particularité du polybrut, il a des contrôles supplémentaires qui sont assez inhabituels pour un synthé. On a ce petit pad à gauche, là sur le côté, qui s'appelle le Morphée et qui va permettre d'avoir trois dimensions d'expressivité, une dimension euh, verticale, une dimension horizontale et en appuyant sur le pad, on va pouvoir aussi générer des modifications du son. C'est le premier synthétiseur avec lequel on va pouvoir morpher entre deux sons sur un synthétiseur qui est entièrement analogique. C'est-à-dire que vous avez ce bouton ici qui s'appelle Morph, et on va pouvoir passer d'un son à l'autre de manière douce. Une démo, une démo, une démo. Bon, ok, ça va, ça va, ça va, ok. Je sais, vous êtes impatient, c'est normal, pas de problème. Donc là j'étais sur le premier preset. Pour changer de son c'est hyper facile. Euh, vous avez des banques ici de 1 à 8. Ensuite en ligne vous avez des sous-banques de A à L. Et puis ensuite il y a juste à choisir un son dans la matrice qui est ici. Son A. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, mais quand je bouge, là, on voit un petit point qui bouge sur une espèce de truc qui ressemble étrangement à ce petit pas de Morphée. Il s'allume quand je tourne le bouton et je peux aussi utiliser le Morphée pour le faire. C'est sensitif, il suffit juste de le toucher un tout petit peu et ça permet de modifier le son. Alors on va fabriquer un son ensemble rapidement pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Pour fabriquer un son, on va partir d'un son de base. Je peux réinitialiser en appuyant là et là. Preset init, c'est parfait. Comme je vous ai dit, trois oscillos, donc un mixeur. On va pouvoir mixer euh, les différents oscillateurs avec ces boutons. Donc là j'ai que le VCO1. Hein. Vous voyez Je peux passer d'une forme donc de scie à triangle. Et je peux faire du carré si j'ai envie. Si on cherche du grave, on a du grave. Le filtre LADDER, donc, euh, qui est un filtre très représentatif d'une certaine catégorie de synthétiseurs, avec sa résonance. Pouf Et il y a une distorsion avec. Ça donne du caractère. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a aussi un filtre STEINER PARKER. Vous savez, c'est le filtre qui équipe les micro-bruts, mini-bruts, toute la série des brutes, en fait, ont ce, ce filtre Steiner-Parker. Et ce qu'il y a de bien dans ce filtre, c'est qu'il y a un brut factor. Et on peut router les oscillateurs sur l'un ou l'autre des filtres, sur les deux. Et ensuite, on peut dire si les filtres, ils sont en série, en série ou en parallèle. C'est-à-dire l'un après l'autre ou l'un à côté de l'autre. Et ça va permettre d'avoir deux sons différents qui arrivent en même temps. Je vais te montrer un autre truc, tu vois. Je vais te montrer un autre truc. Regarde, j'éteins tous les oscillateurs. Regarde, regarde. Il n'y a plus de son. C'est cool Si je monte la résonance là, du euh, Steiner... Il n'y a pas d'oscillateur. Il n'y a pas d'oscillateur C'est le filtre <rire> Non. <rire> Donc, il y a deux oscillateurs, mais si vous êtes un peu créatif, vous pouvez faire des oscillateurs supplémentaires avec les filtres. Évidemment, quand vous utilisez le filtre comme oscillateur, il est plus disponible comme filtre. Bon, vous avez vu, il y a trois LFO, il y a trois enveloppes, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire de la modulation Bravo Ok, exemple tout simple. Je veux par exemple mettre le LFO sur mon pitch pour que je vous montre comment fonctionne la matrice. Je vais dans « mode », et cette liste, c'est les destinations de modulation. Donc par exemple, ici, vous voyez un « pitch global ». Euh, donc si je veux mettre du LFO1 sur le pitch global, j'ai juste à prendre la ligne qui s'appelle LFO1, appuyer sur ce bouton pour allumer la modulation et tourner ce gros bouton pour avoir de la modulation. Hyper facile, ensuite après j'ai plus qu'à gérer la vitesse de mon LFO. Voilà, bref, OK Chaque LFO vient avec un paquet de formes d'ondes. Vous avez les trucs usuels, donc sinus, triangle, carré, etc. Mais vous avez aussi des formes d'ondes random, à la fois euh, carrées, discrètes et continues. Et ce que j'aime bien dans ces LFO, c'est qu'on peut aussi les configurer en mono, en poly ou en retrig, ce qui va faire des comportements un peu différents euh, sur les types de sons que vous voulez paramétrer. Donc ça va donner des options supplémentaires pour que ces sons que vous fabriquez se comportent d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais ce pas grave, appuyez sur les boutons, vous verrez, ça fait des trucs. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Une fois qu'on a compris le principe de la matrice, on peut appliquer cette matrice sur plein de choses. Et pour associer, par exemple, je ne sais pas, le Metalizer dont je vous ai parlé tout à l'heure à une, une entrée de la matrice de modulation. Vous voyez là, le 4, il est empty. Donc j'appuie sur le 4, je bouge mon Metalizer. Ça le rajoute automatiquement ici, VCO1 Metalizer. Et si je veux mettre par exemple cette mode env ici l'enveloppe de modulation, sur le Metalizer, je vais aller la chercher dans la liste, la chercher dans la liste est la deuxième ici, et je la mets sur 4, je mets un petit peu de quantité, et maintenant normalement j'ai... Waouh C'est cool, ça fait, un peu, ça fait un peu sabre laser ouais. Mais là-dedans, on n'a pas que la gestion de la modulation, mais on a aussi la gestion du séquenceur et la gestion euh, du mode morph. Euh, je vous montre un petit peu le séquenceur, mais je peux, euh, dans cette section ici, je peux activer un arpégiateur en appuyant là, sur arp. Vous avez vu, en plus il y a des effets, et c'est pas des petits effets. Honnêtement, la reverb qu'il y a là-dedans, c'est un truc assez fou. J'aime bien la plate. Mais après, quand on appuie sur Alt, on a encore d'autres types de reverb. Et vous voyez, Bright Plate, Room, Dreamy, ça j'adore, c'est une shimmer. Tout est beau dans la Chima. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer l'union de ce polybrut et de Knarf. Un amour inconditionnel s'est établi entre ces deux êtres. Célébrez avec moi l'union du polybrut et de Knarf. Quoi, t'es jaloux Ouais, je suis amoureux d'un synthétiseur, et alors Épouse-moi, polybrut le séquenceur est polyphonique, on va pouvoir enregistrer 6 notes par pas et on peut aussi enregistrer des paramètres, jusqu'à 3 paramètres enregistrés dans le séquenceur pendant qu'on joue. Et bien sûr, on peut jouer en temps réel, mais aussi on peut faire du pas à pas si on n'a pas envie de jouer en temps réel. Donc si je passe sur le séquenceur, je peux faire du pas à pas comme je vous ai expliqué, je me mets en enregistrement, j'appuie sur ce bouton là, séquenceur, et là je vais me retrouver avec une interface qui est un peu spécifique et qui va me permettre de paramétrer le séquenceur. D'ailleurs, il y a déjà une séquence, on l'écoute. les miens d'accord je préfère les miens ok ça marche ça donc là je viens d'enregistrer une séquence euh, qui est complètement polyphonique comme vous avez pu voir mais je peux aussi enregistrer euh, des variations de paramètres si je me mets comme ça et que je fais play Et un truc intéressant dans ce séquenceur, c'est qu'en fait, quand on appuie sur Sec et Harp en même temps, on se retrouve dans un mode un peu spécial, qui est le Matrix Harp. C'est un, un mode de l'arpégiateur qui va permettre de jouer de manière un peu matricielle, comme c'est écrit ici. Et en fait, on va avoir une représentation des notes qui vont être jouées euh, directement sur la zone qui est là. Alors, je vais essayer de vous montrer en faisant un accord, par exemple ça. Vous voyez, quand je fais cet accord, on voit des trucs qui bougent. Je peux enlever des notes, en rajouter, et là, vous voyez, ça monte, mais je peux faire en sorte que ça descende. Et regardez ici, je rajoute une note ici. Et, et ici, regardez ce que ça donne. Et là, je vais rajouter là. Tu connais beaucoup de mecs qui jouent les mains croisées, toi Ouais. Vous voyez ce qui se passe Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en fonction du nombre de petits points bleus que j'allume ici, ça rajoute ou pas des notes. Donc si je veux du monophonique, j'ai juste à enlever pour avoir juste un point bleu. Si je veux plusieurs notes, je rajoute des points bleus. <mérite> DELAY pas mal, hein Et regarde, en fait, ce qu'on peut faire, un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est ce petit bouton stéréo, là. Il a l'air de rien, ce petit bouton, mais écoute. Ok Bon, cette espèce de pseudo-séquence, qui est pas vraiment une séquence, c'est juste la description de comment on doit agencer euh, les, les notes quand on fait des accords à plusieurs doigts. Et je trouve ça super cool, quoi. Et là, vous vous dites, super, un synthétiseur analogique et tout. Bon, après, moi, je travaille beaucoup euh, in the box, comme on dit, dans l'ordi. Mais rassurez-vous, parce qu'en fait, avec le polybrut d'Arthuria, il y a un logiciel génial qui s'appelle le Polybrut Connect. Je vous montre. Le Polybrut Connect, c'est ce logiciel qui va nous permettre d'aller euh, interagir avec le polybrut directement depuis l'ordinateur. Évidemment, dans un premier temps, c'est voir comment les paramètres évoluent. Par exemple, si je bouge mon attaque vous voyez que ça interagit directement à l'écran en temps réel chaque contrôle va être disponible sur le polybrute connect et alors là où c'est vraiment bien c'est que si on insère ce polybrute connect dans sa station de travail audio numérique dans Cubase, Logic, Ableton enfin ce que vous voulez et on va pouvoir automatiser chacun de ces paramètres directement comme si on interagissait avec un plugin. Et donc, ça, c'est vraiment une grande force de ce produit, le Polybrut, parce que non seulement c'est un synthétiseur analogique qui va vous apporter le son analogique que vous cherchez, mais vous allez l'intégrer comme un plugin à l'intérieur de vos projets audio-numériques. Un autre intérêt, c'est que dans cette zone ici, on va pouvoir gérer ces projets, réimporter ces presets. Vous voyez, moi j'en ai un, je l'ai appelé Knarf Factory ici. Et sur la banque 5, j'ai quelques sons euh, que j'ai préparés ici pour vous. Je vais vous les faire écouter. Vous voyez, dans ce son, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé euh, le morphing avec un son A et un son B. Le son A, c'est la basse, le son, B, le son B, en fait, il y en a deux et on entend deux sons différents. C'est simplement parce que comme euh, il y a deux oscillateurs et deux filtres et qu'on peut router les oscillateurs sur différents filtres, ce qui est pratique, c'est que du coup, j'en ai routé un sur un filtre, un autre sur un autre filtre. Et quand je passe d'un oscillateur à l'autre oscillateur à l'aide du ruban, on a l'impression qu'il y a deux sons différents. Salut à toi, jean mi Voilà, c'est tout pour le polybrut d'Arthuria, un super synthé analogique à 6 voix de polyphonie. Achetez-en plein, sérieux, c'est pas possible Laissez pas passer cette machine Laissez pas passer ce merveilleux instrument qui en plus est beau. Regardez, c'est du vrai bois d'arbre, c'est du métal, euh, c'est super classe, ça sonne d'enfer, voilà. C'est parti, les liens d'affiliation, c'est dans la description. Mettez les pouces bleus, euh, abonnez-vous et toutes ces sortes de choses. Et on se revoit à la prochaine